Mais c'est quoi on fait là Mais c'est à là. Ouais, papa. Oh, mais c'est là. Il a tué là, il a tué papa là. Ah, ça vous regardez la famille, non Mais lui, c'est il la famille, va me pardonner. Ah, mais non Monsieur, réfléchissez bien, hein. si vous êtes prêts, vous allez faire ça. 50 millions, vous allez tuer votre papa. C'est normal que vous tuez c'est normal que vous tuer, votre papa à cause de 50 millions. Elle est tuée. Caméra, elle est Mais après, c'est moi, c'est moi qui fais tout le moment. merci c'est moi, on n'est pas lent.